Euh, ce stage sur l'exploration de données, ça consiste en quoi exactement Alors, dans ce stage, nous verrons comment euh, trouver des jeux de données, euh, comment mettre en forme des jeux de données, comment visualiser des jeux de données. Mais c'est comment... oh, quoi des données, au juste Alors, des données, toi tu es né en quelle année par exemple C'est une donnée un peu personnelle. Oui, c'est vrai, c'est une donnée personnelle. Nous, nous allons plutôt étudier ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire toutes ces données qui sont publiées, en particulier par les administrations, par les États, euh, les données, par exemple, sur la population, des données sur les prénoms les plus utilisés en France, des données sur les passagers du Titanic. Toutes ces données qui vont nous permettre de produire de l'information et de la connaissance. Étudier un jeu de données, c'est finalement quatre étapes. Première étape, récupérer la donnée et s'assurer euh, qu'elle est fiable. Deuxième étape, visualiser la donnée. Pour cela, on va utiliser dans la plupart des cas un tableur, parce que c'est le plus simple et c'est le plus accessible. Quand on aura trop de données, le tableur sera un petit peu limité. Mais, pour les cas comme le cas du Titanic, c'est tout à fait possible de visualiser ces données à travers un tableur. Ensuite, on aura besoin de représenter ces données à travers des graphiques, des courbes, des histogrammes, euh, des cartes. Et cette représentation permettra finalement de produire une information, une connaissance, euh, quelque chose que ces chiffres dans un tableur ne nous révélaient pas. Et donc, tout l'objet de ce stage est de voir comment à travers différents outils ou à l'aide de différents outils, on peut faire parler des données, on peut leur faire produire de l'information. Par exemple, je suis prof de maths et avec ma collègue d'histoire-géographie, avec nos élèves, on travaille actuellement sur la résistance. Est-ce que je peux trouver des données, faire quelque chose avec ça Alors, il se trouve que sur le, le site du service historique de la Défense, le site de Vincennes, euh, tu vas trouver une liste de PDF euh, dans laquelle, dans un tableau, oui. on va retrouver euh, environ 500 000 résistants, 500 000 résistants homologués, euh, avec euh, ouais. leur nom, Mais avec Mais donc leur un PDF, il va falloir travailler sur Alors, un tableur. effectivement, il va falloir extraire ces données du PDF pour pouvoir ensuite les récupérer dans un tableur et euh, comparer, euh, avoir l'âge moyen par exemple des, des résistants ou savoir euh, de quelle origine, de quel pays, de quelle ville des Alors, ensuite, l'idée, une fois qu'on aura récupéré oui. toutes ces données des PDF, qu'on les aura euh, rentrées dans un fichier qui sera exploitable, on pourra, sur une carte, visualiser la ville où sont nés ces résistants. On pourra, sur une courbe, à l'aide d'une courbe, voir quel âge ils avaient. Euh, cette formation, elle est ouverte à tout le monde, quel que soit son niveau alors, elle est ouverte en tout cas à toutes les disciplines, que ce soit prof d'histoire-géo, prof de SVT, prof de sciences physiques, prof de maths, euh, prof de techno. Alors là, je suis obligé de les dire tous, y compris les profs de lettres, euh, puisqu'on pourra aussi aborder à travers des logiciels de textométrie une manière d'extraire les mots d'un livre ou d'un recueil de poésie pour les traiter finalement comme des données, afin de repérer par exemple l'occurrence, le nombre d'occurrences, le nombre d'apparitions totales de ces mots dans un livre. Donc cette formation est ouverte à tous, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre discipline.